<rire> Il m'envoie des photos coquines KFK -co. Let's go Bon on droit où On drop où, on drop où Bah je suis tout seul donc c'est moi qui décide C'est moi qui décide ce que je veux faire Et moi ce que je veux faire Mais c'est bizarre ces trucs là Vas-y on va faire la prime là On va faire la prime Pourquoi ça bug pourquoi ça bug Eh oh C'est quoi cette chance Je suis en week-end seulement à partir de samedi midi Oui mais toi t'es au lycée toi Chez <rire> Ah bah voilà bah c'est bien comme ça on en rajoute une couche Moi je te dis t'es au lycée chez Et puis il y a Flo qui dit la vie d'adulte Voilà bam Comment rappeler euh... Non mais c'est beaucoup mieux le lycée C'était... Ah franchement on dirait pas comme ça Mais c'est tellement mieux en effet de De faire un lundi-vendredi bien complet Et le soir t'es content de rentrer chez toi Et tu, tu fais ce que tu veux le lendemain tout est automatisé, tu vas en cours et il a rien de plus à faire genre. Ouais. Euh, mais j'ai cours le samedi matin Oui bah voilà, Mais lundi, vendredi, lundi, samedi, peu importe, c'est trop bien ah, C'est chiant le samedi matin, oui ça par contre c'est vrai, oui, si on peut le dire C'est un petit peu chiant, mais en vrai euh, ça dépend quoi Si maintenant, bon, voilà, c'est peut-être pas ton cas mais Moi j'aimais pas le sport, mais quand il y avait sport samedi matin c'était cool Parce que au moins c'était un peu le moment où tu te levais, tu disais euh... Je veux dire, euh, tu vas pas à l'école pour euh, faire des maths quoi Bon, même si du coup, euh, probablement, t'as les pires matières possibles le samedi. Et dans ce cas-là, je suis absolument navré. Comme ça, bug, mec, j'ai 100, 100 millisecondes de latence, quoi. Ça craint. Il y a quelques serveurs qui sont bugs, mais il y en a, ils sont OK. Bah, forcément, je tombe sur les serveurs bugs, c'est ça C'est ça que t'es en train de me dire. Et là, il y a un Burger King. Hop, la petite pénonnante. Euh, voilà. Et mes draps s'en souviennent Elle est où ma prime Oh, mais elle est là, ma prime regardez. Je vais la fumer avec mon drone explosif, t'as un gros enfoiré. Voilà, ah bon, la vérité c'est qu'il va se faire réanimer, je vais me faire fumer la gueule Mais c'est trop rigolo quoi Ah bah non on est en solo, en fait ils étaient deux dans le même bâtiment J'en ai fumé un, il en reste un sur le toit Regarde il m'attend Alors, je sais pas qui était le plus nul entre lui et moi. Hein. Mais je crois que déjà, tous les deux avec nos bugs, c'était pas. C'était pas gagné de toute façon. Mais on a été tous les deux très très nuls. Et t'as fait du Black Ops. Mais bien évidemment, Zorthox, j'ai fait tous les Call of. Eh oh. Ok, un mort. Un mort. Un mort, dont deux graves. Wesh. D'où il y avait un... Attendez, d'où il y avait un mastodonte les potes On va aller en ville hein. Almazra ah, City hein. Quand on arrive en ville. Et là je pense à quelqu'un là-haut. Je rappelle que j'ai pas d'armes sur moi. Alors regardez bien ce qui va se passer. Merde Je m'attendais à rien mais je suis quand même déçu. Et là on va me cueillir comme une fleur. Personne. Je te laisse, j'irai voir tes vidéos demain. Merci beaucoup Zortox, et ça m'a fait plaisir, en tout cas, je suis content que tu m'aies découvert. Donc vraiment, bonne journée à... Enfin, bon... <rire> bonne nuit à toi, et merci, à, à très vite, euh, j'espère. Pourquoi je peux pas me plaquer Oh putain, les touches sont pas bonnes. Oh non, ça c'est le pire truc qui pouvait arriver. Vas-y récupère tout mec Tu penses relive quand Merci beaucoup Mathilde Bonne soirée à toi Enfin bonne nuit Et pareil Bah que tu m'aies redécouvert Ça me fait trop trop trop plaisir Tim Alza sans force Bon courage d'ailleurs pour demain Et quand est-ce que je vais relive Je ne sais pas Mais fort enfin, probablement demain soir <rire> Ah non vous êtes là C'est vrai <rire> Oh non Oh non Injuste Ne partez pas sans moi Oh la star Academy Qui vient de me sauver la bise Incroyable incroyable je reviens demain alors ça fait plaisir merci beaucoup Mathilde la bise Allô. ah mais c'est que ça me tire dessus là hein les filous là t'as vu la clé mort sale chien va largage tactique largage tactique ah c'est comme ça que ça marche Faudra que je baisse la musique du jeu prochainement parce que Ok ça rajoute de l'ambiance mais du coup j'entends plus ce qu'il y a autour Il faut, faut pas que j'oublie de, de tout garder dans le sac à dos parce que ça peut servir quoi Ça peut servir d'ouf. What Il me le met là alors que sur le radar il me le met là-bas C'est quoi ce bug C'est quoi ce bug Y'a pas de largage là c'est quoi ce bug Ah non si un largage c'est bon. Mais ça reste bugué quand même hein. Regardez, je suis à 0 mètres du truc, il me dit. Hop ça c'est pour la miniature. Vous me connaissez, j'aime chercher la merde. Alors on va la chercher. Merci beaucoup, bien sûr je me souviens de toi Lucas, si je, si je pense que... Est-ce que t'es belge Tout simplement. Si t'es belge, je pense que j'ai gagné. Par contre voilà, j'ai pas de sniper et je vais être dans la merde. Ok, ça vient derrière. Je suis dans la merde. Je vais me faire prendre par derrière et par devant. Je suis dans la merde. C'est comme ça qu'on devient plus fort. Aïe. On aurait pas dû me tirer dessus toi. Dommage, dommage, dommage. Septième place. C'était un très bon chiffre, dommage GG. Merci les gars, pression dans le pantalon. Ça fait plaisir surtout de revenir après quelques années, tu m'étonnes Déjà le sniper en or, t'es allé vite. Salut les géolasers! Merci les mecs! Merci les mecs, merci les mecs. Toi, je veux dire à Kev. C'était stylé par contre.